Safe Fashion Zero est un jeu de déduction par équipe. Les joueurs utilisent différents outils pour trouver trois molécules parmi 25. Dans Safe Fashion Zero, deux laboratoires sont en compétition pour trouver un antidote à une nouvelle maladie. Pour y parvenir, ils doivent identifier trois molécules piochées au hasard en début de partie. Les deux équipes se font face, cachées derrière un paravent. Le laboratoire est représenté par une feuille avec en son centre les 25 molécules possibles. Pour pouvoir identifier l'antidote, chaque équipe dispose du même set de cartes-outils. Certaines cartes sont uniques et d'autres présentent en deux ou trois exemplaires. Dans Safe Passion Zero, plusieurs manières de jouer sont possibles. Soit avec un joueur neutre en tant qu'ordinateur, soit avec une application, soit en faisant l'ordinateur pour l'équipe adverse. Dans ce dernier cas, chaque équipe doit donc trouver un antidote différent. Chaque tour, les deux équipes choisissent simultanément une carte-outil qu'ils placent face cachée devant eux. Elles sont révélées et l'équipe qui a posé la sienne en premier joue d'abord. Les cartes-outils donnent des informations sur les molécules et permettent d'en éliminer au fur et à mesure. Lorsque les deux cartes ont été résolues, elles sont défaussées et une nouvelle manche commence. Pour gagner, il faut être le premier à trouver les trois molécules grâce à la carte Antidote. Le jeu propose une variante avancée avec l'ajout d'un deck Interruption. Lorsque chaque équipe a joué trois cartes-outils, la première carte du paquet est piochée et son effet s'applique pour le reste de la partie. Les cartes interruption peuvent, entre autres, bloquer ou réduire certains outils, donner des informations à l'adversaire ou encore accélérer la fin de partie. Pour conclure, Save 0 est un jeu de déduction tendu aux parties rapides. Les règles sont simples, mais la première partie peut être déconcertante face à tous les outils possibles.